Bonjour, aujourd'hui nous allons regarder les, les trois boucles qui existent en langage c, donc la boucle while, la boucle do while et euh, la boucle for. Donc pour, euh, pour, les, pour regarder ça, on va se donner un, un petit objectif, hein, c'est de compter de 1 à 15, de 2 en 2. Donc, euh, donc une opération qui est répétitive, hein, comme on va boucler, il va falloir qu'on répète quelque chose, donc là on va aller de 1 à jusqu'à 15 en allant de 2 en 2 alors une première manière de faire euh, cette, euh, cette opération bah voilà euh, je fais avec des printf j'utilise pas de boucle euh, donc là on va ouvrir les logs avec f2 là on compile hop voilà pas d'erreur on exécute donc là on arrive bien à compter de 1 à 15 de 2 en 2 mais on n'a pas utilisé de boucle alors là, on va essayer de faire apparaître donc, le, le caractère répétitif de notre, de notre histoire. Hein. Donc, euh, on va à partir de 1. Donc, il faut stocker cette information. Si on doit stocker, il nous faut une variable. Là, on est sur des entiers. Je prends un int. Euh, donc, on va se prendre un, un compteur. C'est pété. Initialement, mon compteur, il vaut. Donc, il faut l'initialiser. Donc, on va dire voilà, il a pour valeur 1. Et donc, ce qu'on veut, c'est afficher ce compteur. Donc, pour d on va là, et on affiche CPT. Après, quand on veut passer pour aller à 3, donc mon compteur il vaut 1, il va falloir que je lui rajoute la valeur 2. Donc là, il va falloir voilà, 3 maintenant. Donc, quand il vaut 3, qu'est-ce qu'on fait On va le réafficher. Ensuite, on va lui rajouter 2, et quand il vaut 2 de plus, on va l'afficher. Normalement, si tout se passe bien, ça va nous afficher 1, 3, 5, 7, etc. On va recompiler notre programme. On va le faire fonctionner. Donc on obtient le même résultat. On est des champions, tout va bien. Hein. Donc ça, c'est top. Alors, euh, donc là, on a, on, on a notre côté euh, comment dire, répétitif qui commence à, à se voir. Hein. Donc là, on en est arrivé à 5, on arrive à 7, 9, 11, 13 et 15. Donc voilà, Donc là j'ai mon programme, et euh, donc on recompile, pour être sûr que tout va bien. Je regarde, ouais, au niveau des logs, c'est bon, et j'envoie mon programme, donc j'ai bien mon résultat. Donc là, arrivé à ce stade, je suis content, je vais pouvoir commencer à, à utiliser une boucle, parce qu'on voit que dans mon programme, voilà, on a ça qui se répète, qui se répète, et ainsi de suite. D'accord Donc ici, voilà. Donc, on va utiliser notre boucle while. Donc notre boucle while, donc la même boucle tant qu'il va falloir qu'on mette une condition, ici, entre parenthèses. Et après, on va mettre dans le corps notre boucle de notre boucle ce qui doit se répéter. Donc nous, ce qui doit se répéter, c'est, ce sont ces deux lignes, là. Donc, je les mets ici. Voilà. On les indente. Voilà. Alors ma condition, c'est quoi Donc Moi, je pars de 1 et je veux aller jusqu'à 15. Donc mon nombre, il va grandir. Donc mon nombre, moi j'ai envie qu'il soit strictement, qu'il soit inférieur ou égal à 15. S'il vaut 17, c'est plus bon. S'il vaut 15, il faut encore qu'on fasse le, le contenu de la boucle. Donc là... On va supprimer tout ça, c'est plus nécessaire. Alors voilà, donc on est avec notre boucle while à ce stade. Alors qu'est-ce qui se passe Donc on, on dit que c'est il est initialisé à 1. D'ailleurs l'initialisation, on va gagner un petit peu de place, on va la faire ici. Voilà, donc on l'initialise à 1. Déclaration, initialisation. On regarde, est-ce qu'il est inférieur ou égal à 15 Bah oui, puisqu'il vaut 1 au début. Donc on va afficher sa valeur et on va rajouter 2 dedans. Qui va prendre la valeur 3 et on va revenir, c'est pour ça qu'on parle de boucle, on retourne sur le while et puis ainsi de suite jusqu'à ce que notre compteur, il est jusqu'à ce que cette condition soit fausse et dans, auquel cas on arrêtera la boucle. Donc là, on va compiler pour voir si j'ai pas fait de faute. Voilà, tout va bien, on exécute. Et on a toujours euh, le même résultat, donc euh, tout se passe bien, on va devant la carte. Donc ça c'était la première boucle, euh, premier type de boucle. On initialise, on teste et on boucle. D'accord euh, Deuxième type de boucle. Donc c'est la, la boucle do while. Alors pour s'y repérer, on va se rajouter un petit printf. Alors printf, donc ça c'est ça c'était ça c'est while. voilà un point virgule ici on va se mettre une boucle donc do while donc do c'est on va faire quelque chose avant de faire un avant de faire un test d'accord c'est do le contenu de ma boucle et mon test il se fera en fin de boucle donc do while voilà et très important le point virgule donc c'est pour fermer le permet d'arrêter cette instruction composée qui est do while. Donc là, on commence par faire quelque chose. Alors très important, on a une boucle, il faut commencer par initialiser. Donc là, comme on compte encore de 1 jusqu'à 15, de 2 en 2, on initialise le compteur. On fait notre affichage. Voilà. Et la condition d'arrêt, alors là, il faut faire attention, parce qu'on va la faire comme ça directement pour voir ce qui se passe. Donc on va mettre, voilà, ben moi je veux que mon compteur soit inférieur ou égal à la 15. Donc on va exécuter ça et on va regarder ce que ça donne. Ouais, on en parle, donc je compile. Tout va bien. Ok, on exécute. Voilà, donc là, on va bien jusqu'à jusqu 15 et donc nous, nous voyez, on obtient le même résultat. Alors, euh, donc là... La grosse différence, hein, c'est qu'on commence par faire quelque chose et on fait un test à la fin. Donc là, nous, dans notre cas, on obtient euh, manifestement le même résultat. Donc là, dans le while, on teste et on regarde le contenu de la boucle. C'est-à-dire que si le test est faux, on ne rentre même pas une fois dedans. Tandis qu'ici, si le test il est faux, bah, comme il se fait en fin de boucle, euh, ça, comment dire, on, on exécute quand même le contenu de la boucle. Par exemple, là, on va dire plutôt que de partir à 1, on va se donner une autre variable on va l'appeler début. On va dire voilà, le début il est égal à 1. Ici, dans mon while, je dis que mon compteur il est égal au début. Et ici, il est égal au début. Donc là, je vais obtenir le, le même résultat hein, si je compile ça. Donc, je compile. Voilà, j'exécute. OK. Et alors après, qu'est-ce qui se passe admettons si mon début il est égal à par exemple 19. Alors de 19 en augmentant de 2 en 2. Donc là, ça pose un problème. On va compiler et on exécute. Et là, qu'est-ce qu'on voit avec le while bah, Comme on commence par faire le test ici si, en premier, est-ce que 19 le compteur, donc il vaut 19. Est-ce qu'il est inférieur à 15 Bah non. Donc ça, c'est faux. Donc on saute à la suite directement. Donc on n'écrit rien. Par contre, dans le while, on voit que le compteur, il vaut début, c'est-à-dire qu'il vaut 19 on commence par faire le contenu donc on va afficher et une fois que cet affichage est fait, on fait le test ensuite donc voilà donc là, voilà ces boucles qui sont, euh, qui sont différentes de ce point de vue là alors notre dernière boucle notre objectif là, c'est de faire le même job mais euh, en utilisant la boucle donc on va se mettre ici voilà, alors on y va Boucle fort. Ah oui, si on va aussi, on ne va pas oublier d'aller à la ligne. Je me mets ici, voilà. Alors la boucle fort, c'est une boucle donc, qui permet. Okay, en, voilà. Donc on a trois parties dans la boucle fort. Une première partie qu'on appelle l'initialisation de, de la variable qui va nous permettre de faire la boucle. Donc aller euh, entre parenthèses avant le Premier point virgule. Donc là, typiquement, c'est. On va initialiser notre compteur. Après, il faut qu'on fasse, qu'on place notre test. Est-ce que euh, ma valeur elle est inférieure à, à 15 Donc je mets ma condition ici. Et après, on va mettre notre variation. Voilà, on va mettre ici. Donc... Ensuite, on met le contenu de la boucle donc ici, qui se réduit à l'affichage de CPT. On n'a pas besoin de remettre cette deuxième ligne-là, parce qu'on euh, l'a déjà inclus dans le FOR. Alors le FOR va fonctionner comme ça. L'initialisation qui est faite une unique fois, donc c'est la première partie. Ensuite, on va sur le test. Est-ce que le CPT, le compteur, il est inférieur ou égal à 15 Si cette condition-là est vraie, on fait le contenu de la boucle. Une fois que le contenu de la boucle il est effectué, on revient faire la dernière partie du FOR, qui est une variation de notre compteur, on reteste, et on reboucle, et ainsi de suite. Donc On va tester le fonctionnement de notre programme. Donc là, notre début qu'un. Donc normalement, comme on commence par faire initialisation et test, la boucle fort ne devrait pas produire grand chose. Donc on va tester ça, Hop, je compile, et je fais fonctionner. Donc là, on en est toujours au même stade. Hein. Donc là, vous voyez, le fort, comme on teste en premier, bah, on n'affiche rien au début. Et donc, on va dire que nous, comme notre job, c'est de faire de 1 à 15, on remet de 1. On compile le tout. Tout va bien. Et donc, on exécute. Et voilà, on obtient le, le même résultat. Hein. Donc, on a obtenu donc, euh, ce qu'on avait prévu au départ, d'aller de, de 1 à 15, et on l'a fait avec nos trois types de boucles. Hein. Donc, euh, pour conclure, à chaque fois, ça se passe euh, toujours, euh, toujours pareil. Hein. Il faut déclarer un compteur pour pouvoir euh, compter le nombre de fois où on va faire une boucle. Quand ce compteur il est déclaré, il faut l'initialiser. Donc, euh, voilà, avec le for, on l'initialise à cet endroit-là. Ensuite, on a une notion de test. Je vais boucler, ok, mais pour combien de temps bah, Tant que le test, il est, il est vérifié. Hein. Donc, inférieur ou égal à 15, inférieur ou égal à 15, et inférieur ou égal à 15. Notre contenu de boucle. Donc, dans les boucles while et do while, il ne faut surtout pas oublier de faire une variation euh, de, qui va impacter le, la condition. Parce que si cette condition reste toujours vraie, bah, on va tomber sur une boucle infinie qui ne s'arrêtera jamais. Donc là, on a notre condition. Et euh, et donc, euh, bah, tout se passe bien, voilà. Donc, on a trois manières d'écrire de, de, différemment des boucles. Et après, euh, en fonction de, de, bah, de ce que vous préférez ou des tâches qu'il y a à faire, on va plutôt prendre une ou l'autre. Mais c'est un peu égal, je dirais. Le, le but, c'est que bah, votre programme y réussisse à fonctionner et, euh, et à boucler. Écoutez, bah, sur ce, euh, bah, je vais vous remercier pour votre attention. Euh, et puis, euh, à bientôt. Au revoir.